Salut salut, ici c'est Rex Potam. Alors aujourd'hui c'est le Benedictus qui suit donc le Sanctus, hein, c ce sont les deux composantes de la même prière. Euh, le Benedictus donc du Requiem, euh, je l'ai construit sous une forme un petit peu euh, basée sur une forme, de, une forme sonate. Donc ce sont deux thèmes complémentaires euh, qui, sont, qui sont joués euh, alternativement puis euh, secoués mélangés bien. <rire> Euh, donc ces thèmes sont d'abord présentés aux instruments, le premier thème est mesure 168 au piano et le deuxième thème est mesure 195 au hautbois puis au violoncelle. Ces thèmes sont repris euh, ensuite d'abord par le soliste, puis les chœurs, puis l'ensemble complet des, des voix. Euh, ce sont les instruments qui concluent avant de reprendre brièvement le thème du sanctus au piano, puis le hosanna sous une forme un peu enrichie par rapport au sanctus puisqu'il y a le, le soliste qui se joint à, à l'ensemble. Et voilà, qui conclut donc le, le diptyque Sanctus et Benedictus. Alors, à toi de me dire, dans les commentaires, comment tu ressens ce Benedictus. Penses-tu que les, les deux thèmes donc, du Benedictus sont, sont correctement exploités euh, N'hésite pas à me le dire dans les commentaires, j'y répondrai. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu, tu peux aussi t'abonner et activer la cloche. Voilà, bonne écoute Oh, awesome. awesome.